Bonjour à vous, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne Tarot des 5 Soleils. Alors, euh, ben, voilà déjà mes lunettes. <rire> Ça sert toujours. Euh, je voudrais tout d'abord vous remercier, hein, tous ceux qui viennent me consulter sur mon site euh, tarotdes 5 Soleils.com. Et je voudrais également euh, faire un petit coucou aux nouveaux arrivants et leur dire tout simplement que si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous comme ça vous recevrez les, les vidéos euh, dès leur sortie vous en serez donc euh, averti tout simplement alors euh, eh bien, écoutez euh, est-ce que nous allons voir nous allons voir maintenant oula pas trop me disperser j'ai mon chat là qui est à côté vous savez voilà, alors on va aller voir les énergies de la semaine, donc du lundi 12 au dimanche 18 novembre. Et j'ai marqué sur mon tableau que depuis le 8, donc novembre, Jupiter, le grand Jupiter, le beau Jupiter, rentre, et rentre chez lui en Sagittaire, il est dans sa maison. Alors vous vous imaginez un petit peu ce que ça fait, ça fait à peu près 18 ans qu'il n'était pas là quand même, hein, ce Jupiter, donc c'est quand même énorme. Hein. Alors on ne peut pas ignorer donc cette nouvelle énergie de la semaine sans penser que ce beau Jupiter est à nouveau à la maison. Euh, un petit mot, donc, simplement sur euh, cette euh, planète, sur l'influence de cette planète, qu'est-ce qu'elle va nous apporter Elle arrive là, donc, euh, tout de suite, elle va nous apporter quelque chose. Eh ben euh, on va plus être Miro. <rire> je vais vous dire ça en deux mots, c'est-à-dire que dans notre vie, hein, qu'on le veuille ou qu'on qu ne veuille pas, disons, là, dans les énergies qui vont arriver, euh, il faudra toujours garder en, ça en, en, en vision. Euh, quelque part, on ne va plus être miro parce qu'il y aura, euh, disons, une espèce de radio euh, de la vie. Au point de vue justice, par exemple, quand je tiens les cartes, que je vois, disons, le Sagittaire et Jupiter, disons, ensemble, comme ça, je me dis « Ah ah !» Il y a des affaires de justice en cours, hein, et ça peut être même l'avocat du diable, représenter l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'il passe tout au crible. C'est visible. Si c'est une question, disons, de santé, euh, je pensais naturellement aux radiologue, à l'IRM, toutes ces techniques, c'est high tech et tout pour voir exactement, disons où le mal se trouve, donc vous voyez un petit peu la relation, un petit peu dans notre vie quand Jupiter reçoit cette planète magnifique, sa planète magnifique qui est Jupiter, Jupiter symbolise la, la droiture, la bonté, la générosité, la jovialité. En même temps, parce qu'évidemment, il faut, ou un pendant, parce que regarder les choses de près, ça fait pas toujours plaisir. Et c'est là qu'on se dit, malgré tout, euh, il vaut mieux être quand même, avoir les yeux bien ouverts, euh, être averti. Voilà. Alors, on va, pouf, donc passer à ce tirage. Et on va, donc, avoir la première carte... C'est naturellement qui nous donne le ton hein, de la semaine. Le ton de la semaine. Ah, voilà. D'accord. Aïe ah, aïe aïe, on commence avec le roi, avec le signe de la balance. Hein. Le signe de la justice en même temps. Alors il faut savoir une chose, c'est que ben, justement là je vous parlais de justice avec euh, avec le fameux euh, Jupiter qui rentre dans son signe. Donc euh, effectivement euh, l'ambiance euh, sera axée sur ce qui est juste hein. pour nous rendre heureux. Il ne faut pas oublier naturellement le message. Euh, de cette planète, donc c'est pour nous rendre heureux, alors il y aura une forme disons euh, de, dans l'air, c'est un signe d'air, hein, c'est un signe cardinal, donc paf, euh, il y a un, un élan, un début, un début but qui peut correspondre justement disons à cette euh, entrée donc de Jupiter et qui nous renvoie à cette énergie, chien. Donc, il va courir tout au long de la semaine, à savoir qu'il peut y avoir effectivement des coups de théâtre, <rire> euh, une forme, disons même, de manipulation dans l'air... Euh, malgré tout le signe de la balance est un signe harmonieux c'est un c'est le signe de la diplomatie intelligent le côté disons euh, euh, également fonctionner en groupe ou créer un groupe d'études ou de choses comme ça vous voyez donc euh, il peut y avoir euh, une, une possibilité disons euh, d'intégrer, disons, un groupe, on va dire, de discussion, alors là il y a un côté quand même qui est un petit peu, on va dire, philosophe, intellectuel, on lance une idée, on se regroupe, euh, voilà, euh, ça me fait penser malgré tout, je peux pas m'empêcher, quand je vois cette carte, je peux pas m'empêcher de penser toujours à la, à la lune, à la lune qui est changeante, c'est également, disons, la capacité donc, euh, de, de cette carte en point de vue énergie à pouvoir euh, euh, lancer des idées, mais en même temps avoir la capacité de rééquilibrer, de changer. Il euh, n'y euh, a pas quelque chose de rigide. Hein? Voilà. Donc, on va aller voir la deuxième carte. Non Mon chat, <rire> j'ai jamais de place avec lui. <rire> ah bah encore un autre cylinder, voilà. Donc euh, j'ai le fameux médium. Donc, un signe d'air plus un signe d'air. Euh, donc, ça fait déjà deux signes d'air. Donc, il y a un côté extrêmement, disons, euh, nouveau quand même, qui arrive. Quelque chose de nouveau dans l'air. Quelque chose de nouveau dans l'air. Euh, là, par contre, il y a un côté, disons, très intuitif, euh, nerveux marginal même. On a envie de se détacher disons euh, des vieux euh, plans, des vieux schémas, on a envie d'aller vers euh, quelque chose de nouveau. Voilà c'est il y a un côté aussi sage, hein, à nouveau avec euh, avec cette carte hein, de sagesse et de justice qui intervient donc qui est en relation toujours avec ce que je vous ai dit et qui ressort là encore plus précisément je veux dire voilà donc attention, pas cesser d'emballer parce que ça peut être disons assez nerveux malgré tout là je vois quelque chose d'assez nerveux qui arrive dans l'air au point de vue discussion Eh bien, nous avons là un sacré tirage. Dites donc, mes amis, il y a un troisième cinder qui arrive. Un troisième cinder. Alors là, là, là, la semaine qui arrive, naturellement, elle va être extrêmement, disons, basée sur la parole, la pensée. Moi, je sais, je veux créer, je veux... Euh, je veux poser, euh, je pense, je sais, enfin il y a un côté, disons, il y a un débat un petit peu philosophique, là, euh, qui arrive, mais si je regarde, disons, plus profondément, euh, dans l'air, dans le ciel, vous voyez, il y a une forme euh, de décret que les gens sentent, et ça les rend nerveux. Euh, il y a une forme d'intuition naissante, euh, où on se dit, toi tu vas pas m'embrouiller quelque part, hein. voilà, alors euh, chacun naturellement dans sa vie, dans son plan de vie, euh, selon sa vie, je ne connais pas votre vie, ça c'est vraiment en consultation, qu'il faut venir euh, il faut venir me voir en consultation, pour que je puisse creuser des choses comme ça, parce que naturellement, disons, mes annonces peuvent également, disons, euh, euh, être pris, ni plus ni moins, disons, sur le plan national, national, et c'est souvent, disons, quand je fais les énergies de la semaine, qu'il y a des répercussions également sur le plan euh, national, que ce soit en catastrophe ou quoi, on l'a vu, donc, euh, même euh, la semaine passée, où je vous annonçais, disons, euh, faim, des choses, disons, assez dures, avec euh, du... même sang, collecte de sang, plutôt enfin, du, ce genre de, de, de choses et tout, et on a vu... Euh, Effectivement, les côtés prise au piège, attention chez vous, faites attention à vous. Vous voyez ici. Hein? Donc, il y a autant, disons, sur le plan, disons, national, qui peut être pris, mais autant, disons, sur le plan de vue personnel. Évidemment, il faut que vous regardiez ça, moi mes annonces, et par rapport à votre plan de vie personnel, naturellement, hein. Eh bien, sur le plan de vie personnelle, moi, je dirais parce que j'aime bien retourner, disons, beaucoup plus à l'intimité des gens. Euh, C'est-à-dire que là, je vois euh, d'anérosité, un hein, décret qui tombe, hein, des discussions, il n'y a rien qui se pose, il y a beaucoup d'agitation, il y a des, même des, des mots qui partent trop vite. Hein. Alors, euh, tournez la langue, hein, cette fois, dans votre bouche. Hein. Avant, disons, de, de parler, de discuter. <rire> Parce que les sentiments peuvent prendre un coup. Alors, toujours la même chose, disons, un petit peu de retrait. On va dire un petit peu de retrait par rapport à tout ça. Alors, là, ce que je vais faire, j'allais voir un petit peu mes cartes majeures maintenant. Pour voir un petit peu ce que, à quel point ça peut nous affecter. Donc, dans notre quotidien, personnellement, sur les sentiments, naturellement. Alors, qu'est-ce qui, qu qui brille, disons, dans notre quotidien ah, on a Beaucoup d'espoir, beaucoup d'intelligence. Oh là là là là là Mais je retombe encore sur une carte, malgré tout, qui est euh, marquée euh, par, euh, par Mercure. C'est-à-dire, c'est vraiment l'intelligence et le changement. Euh, là, vraiment, il euh, y a un côté, disons, non, non, non, non, non, non je ne veux plus être embrouillé, chien. J'ai envie de construire quelque chose de bien. Euh, je sais que je suis, disons, j'ai des capacités, j'ai un potentiel et tout. Et le fait de m'embrouiller avec euh, des tas de phrases, avec. Euh, euh, on peut dire tout avec un mot et son contraire et tout. Et là, euh, ça n'a pas l'air, disons, de vouloir euh, accrocher. Il y a vraiment euh, un côté, disons, très personnel qui arrive en disant, euh, qui, qui, qui se met face, disons, aux informations. Attends, attends, mais moi, je suis capable de réfléchir moi aussi toute seule, disons, pour créer ma ruche, hein, voilà, pour créer euh, mon propre business quelque part, disons, pour organiser un petit peu ma vie. Je sais, je sais... Euh, je, je connais mon potentiel, c'est un petit peu ça, je connais mon potentiel, c'est ben magnifique ça, donc il y a quand même un côté disons qui contrecarre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'accord, alors, <rire> mon chat qui se rapproche, bon. Euh, voilà, donc j'ai tiré la carte totem. Alors là, je voudrais vous dire que, autant euh, le premier tirage concernant les, les majeurs, c'était des cartes d'air. Hein. Trois cartes d'air, vous imaginez. Hein. Alors, celles qui commencent, qui se fixent ou qui, qui, qui, qui, qui, qui muent quelque part, donc ça c'est vraiment changeant, hein, qu'on a envie de se fixer, de changer et tout, mais là, on a deux cartes, malgré tout, euh, de terre, une qui est très intelligente, et une, en plus de ça, qui se laisse berner, donc il y a les hauts et les bas, quelque part, hein, qui arrive là, et euh, qui peut, disons, euh, annoncer, euh, de fouf, vous savez, un peu les coups de sang, là. Oh mon Dieu, je me suis fait peur et tout, j'ai failli faire quelque chose et tout. Donc là, il y a toujours un rappel, disons, quelque part à la sagesse, à ne pas se laisser embrouiller. Alors, on va aller trouver la dernière carte. Donc, des mineurs. scorpion disons comme signe scorpion comme signe et pour euh, je c'est lié disons à une à un peu une traversée un petit peu dans le désert une forme de déception ou alors euh, quelque chose d'aigreur on descend là on descend vraiment hein. donc ça fait vraiment des hauts et des bas hein. parce que le scorpion c'est quand même le, le signe euh, qui est le plus enfoui, quelque part, euh, et, ou qui va chercher le plus profondément, hein, donc il y a vraiment un côté de. vraiment qui revient, que je sens comme ça, en, en, je, je, je vous le dis comme je pense, il y a un côté vraiment plutôt. Je, je, non, je ne veux pas me laisser berner. Parce qu'il y a des grands compliments, là, il y, y a beaucoup de belles paroles. On dirait, mais il y a un côté, quelque part, qui refuse complètement de se laisser berner. Alors, si vous êtes, par exemple, en affaire euh, avec, euh, disons, une, une, une personne ou avec votre banque, admettons il euh, y a un côté où, où, où euh, vous n'allez pas vous laisser, disons, avoir par son, par son discours, hein. parce qu'à un moment donné, on va dire, ah bah revenez, faites ceci, enfin le truc, il manque toujours quelque chose et tout, et je crois que euh, là, il euh, y a quelque chose, disons, qui, qui est un petit peu lourd, qui gronde un petit peu, euh, le côté, disons, euh, avec l'air juste, disons, en première ligne, ça donne un côté, comment vous dire, un peu bipolaire. Un peu bipolaire. Donc, euh, c'est une une semaine qui pourrait, disons, être assez euh, euh, riche en émotions avec des hauts et des bas, quelque part. Hein, vous voyez, hein, euh, vous allez découvrir, des, naturellement, avec euh, le Capricorne, c'est l'œil, hein, c'est l'œil, sachant que Jupiter... Hein, hein, lui, euh, il te montre, hein, il, te, il met vraiment la lumière sur ce que tu dois voir, hein, en plus. Et là, il y a un côté quand même très intelligent, euh, un, un, intellectuel, hein, je, je, je veux dire. Hein, il n'y a, a pas, il n'y a pas, hein, et qui n'a pas du tout envie de se laisser embrouiller par des à, théâtre, par du cinéma, par ceci, par cela. Et vraiment, qui, qui revient, qui... Il y a un côté très terre-à-terre, -terre, hein, en disant, non, non, non, non, mais tu vas pas m'embrouiller Moi, je veux un peu du concret. Voilà. <rire> du concret. Alors, maintenant, je vais retourner pour la petite carte conseil de la fin. La carte conseil de la fin. ça. Ah, ben, voilà, donc euh, j'ai, euh, là j'ai tiré disons le soleil et le mardi, c est, c est, c est... donc, euh, euh, c'est une carte de sagesse, voyez, ça c'est une carte de sagesse, de maîtrise, alors on voit, je ne sais pas si vous voyez là, un Bouddha, le Bouddha, il est là, il est assis en lotus et tout, mais en réalité ça c'est euh, la façade, c'est la façade, dans le sens où on dit, euh, euh, voilà, euh, va méditer quelque part, calme-toi, hein, voilà, vous êtes énervé, euh, allez, euh, va, va prendre l'air, euh, calme-toi. Mais au fond de vous, il euh, y a un rappel, parce que il y a deux signes de feu sur cette carte en plus, donc vous vous imaginez à quel point il y a une puissance... Plus, à nouveau, on reprend sur cette carte également, donc, parce que c'est le mardi, et le mardi, il porte euh, les deux signes donc euh, martiens. Et donc, c'est pas une carte, disons, euh, qui est euh, sans consistance. Vous savez, le Aum euh, euh, non, là, c'est vraiment un vrai guerrier. Le guerrier qui connaît, disons, tout son potentiel, euh, et donc la, le conseil c'est d'utiliser votre potentiel, vous, on a vu hein, donc avec euh, cette, cette image, disons de garder, de contrôler, de garder son calme naturellement et de garder cette force intérieure, de ne pas se laisser balloter de façon à vraiment pouvoir euh, maîtriser euh, quelque part euh, une situation euh, Gérer une situation pour pas qu'on vous emmène, disons, aussi dans des discussions ou dans des combats inutiles, où vous pourriez perdre un peu votre belle énergie, parce que là, il y a beaucoup d'énergie qui arrive. Hein. Autant intellectuel, vous êtes capable, disons, de faire complètement le lien entre, disons, euh, les énergies qui arrivent, comme ça, ce qu'on veut vous amener, et vous, il y a un côté très comptable, non, non, non, non, non, moi, je vois bien, disons, midi à ma porte, quelque part. Hein. Alors, euh, le truc, c'est, avec, naturellement, euh, cette carte maîtrise, c'est vraiment de euh, se maîtriser et de ne pas euh, se laisser entraîner, d'être tout à fait euh, maître de son destin, sachant qu'à l'heure actuelle, naturellement, euh, on est maître de ce, de ce qu'on peut, parce que chaque jour, ça change, il y a des nouvelles donnes, <rire> voilà, hein, cette semaine ça sera sans arrêt ça, chaque jour sera un peu comme un jour nouveau, Et donc, euh, moi je vous conseillerais, disons, d'être euh, intelligent, souple, observateur, euh, juste, droit, euh, participez pas, disons, aux mauvaises paroles, euh, vraiment gardez votre calme, ne vous, euh, dans ces conditions, je vous dirais franchement, ne vous embarquez pas dans n'importe quel groupe de discussion, ça peut être une discussion de famille, même. vous voyez, on peut, on veut avoir absolument, disons, votre aval, je, je resterai un petit peu naturellement en, en retrait, j'attendrai peut-être que les choses euh, se tassent et se calment, quelque part, vous voyez eh bien, voilà les énergies donc, euh, de la semaine. Donc, du 12 au 18 novembre, mes amis. Alors, mais oui, vous êtes beaux, croyez en vous de toutes les façons. Hein, la vie vous renforce. Et vraiment, Jupiter, il est là pour vous apporter tout ce courage et cette force, et cette pêche. Et cette, vraiment, cette optimisme cette jovialité et cette... Euh, euh, vraiment ce sang, disons, à l'intérieur de vous, euh, même bon sang, vous savez, le, le, comme on dit, bon sang ne saurait mentir, voilà, c'est un petit peu ça, hein. euh, retourner dans des choses, disons, qui vous semblent justes, nobles, vraiment concrètes en même temps, Hein? voilà, et eh bien écoutez voilà j'en je ai terminé donc avec les énergies de cette semaine je vous remercie encore euh, d'être là et puis euh, ma foi euh, je vous dis à tout de suite sur mon site le tarot des 5 soleils pour voir tous mes services à tout de suite et je vous like, je vous like